Cet épisode il était incroyable. Bienvenue pour cette revue de l'épisode 5 de Bleach qui était vraiment excellent, franchement. Et déjà, du coup, on a pu avoir la suite du combat entre Asnot et Byakuya et Renji. Et d'ailleurs, un truc qui m'a surpris, c'est que Asnot il a parlé. En fait, c'est un homme. Il expliquait un peu ses pouvoirs et tout par rapport à la peur. Et j'étais vraiment surpris. Parce que moi, pour moi, c'était une femme. En plus, on peut voir. à la review 4, tu parlais de lui au féminin, On dirait clairement à Menos Grandet. Sauf que c'est pas la seule qui est arrivée. Parce que moi, je pensais que c'était une femme avec les cheveux longs et tout. Mais en fait, c'est un homme. Et du coup, il expliquait que son pouvoir il est basé sur la peur. Et donc, un truc que je me suis dit, c'est quoi C'est que quand on voyait du coup l'épisode 4, les gens qui criaient parce qu'ils se sont fait transpercer par les projectiles là, et bah je pense qu'ils criaient pas de douleur après être mort, mais criaient plutôt de peur en plus Byakuya il pensait que dans ces projectiles il y a du poison, mais en fait lui il disait que non mais justement c'est quelque chose qui cause la peur, et Byakuya en plus il résistait quand même à cette peur, mais quand même, parce que Byakuya il voulait pas tomber face à Asnot, il avait quand même un, un bon mental, tu vois, il résistait, mais à un moment il, il a repensé à, à Rukia qui se fait décapiter avec une tête un peu bizarre, et du coup après Asnot il a utilisé le Bankai de Byakuya, justement Senbunzakura, il l'a utilisé pour attaquer Renji et, et, et Byakuya, du coup, il les a vaincus tous les deux. Mais il y a Rukia qui avait entendu ça, elle avait entendu les chocs et tout. Donc elle voulait venir, elle est venue. Et le problème, c'est qu'elle était en plein combat. Donc elle a tourné le doigt à son ennemi et elle s'est fait vaincre en un coup. Donc maintenant, il y a Rukia, Byakuya et Renji qui se sont fait vaincre. Sauf que Ichigo, il l'a remarqué, même dans le portail entre le Wekomundo et le Etei, il l'a remarqué, Ichigo. Et ça lui donne encore plus de motivation pour détruire la boule dans laquelle il l'a enfermé. Parce que il est enfermé par Kilge et sa boule là. Mais le problème, c'est que même avec ça, tu vois, il, il force, il, il met un max de force. T'sais. En plus, il y a l'adrénaline, il y a, il y a les, des raisons qu'il pousse à se pousser un maximum. Et pourtant, il n'arrive pas à s'en sortir parce que la boule de Kilgay, elle est trop solide. Kilgay, d'ailleurs, en plus, il, quand il s'est relevé, donc comme on a pu voir à la fin de le, du dernier épisode, il a attaqué euh, Sado, Inoue et Kisuke. Et du coup, il a enfermé Chigo. Et bah, il s'est il s'est pris une attaque. D'un coup, il s'est fait one shot. Il s'est fait d'un coup. Et on voyait, c'est une attaque rouge un peu. En plus, c'est un truc rectiligne, ça veut dire c'était droit. Il s'est pris le truc comme ça. Tchouf, hop. Il est mort. Enfin, je pense que là, du coup, il est mort parce que après, ce sera abusé que ça dure trop longtemps ce combat avec Kilguy. Et euh, du coup, la question qu'on se pose, c'est qui est ce mec qui l'a vaincu même en plus. On voit qu'il s'est mis devant Kisuke. Il a mis son sabre comme ça devant lui. Donc la question que je me, c'est qui, qui est ce mec En vrai, moi, j'ai une petite théorie, pas une théorie, mais à mon avis, c'est à mon avis, c'est Ishida parce que je crois que c'est le seul qu'on n'a pas encore vu venir ou quoi. Et même je crois que lui aussi, il a un shrift Du coup, c'est le shrift A vu qu'ils ont les Quincy, ils ont des shurft et tout. Ça, on n'a pas encore vu, mais du coup, j'en ai entendu parler. Et peut-être que son shrift c'est d'avoir un... Un... un katana quoi, tout simplement. Un sabre avec lequel il se bat, et donc c'est pour ça qu'il a pu faire cette attaque parfaitement euh, droite, rectiligne. Ou alors, ça pourrait être, je, je viens de l'imaginer tout de suite là, hein. ça pourrait être Aizen, mais pour moi, c'est, je pense pas que Aizen il va venir à ce moment là, mais c'est possible quand même parce que j'ai entendu que Aizen il allait venir dans cet arc, etc. Mais en réalité, je sais pas, je me pose la question. Donc pour moi, soit Ishida, soit Aizen, sinon en réalité, j'y vois pas qui ça pourrait être. Et à côté, du coup, il y avait Akon et d'autres Shinigami qui étaient en train de communiquer et d'essayer d'ouvrir le portail du Wekomundo, mais ils y arrivaient pas, tu sais, ils s'efforçaient, mais ils y arrivaient pas. Je pense qu'il faut quand même y arriver, ou alors euh, peut-être que justement si c'est Aizen peut-être que lui il va ouvrir le portail en vrai je sais pas dans ma tête je me suis des trucs de fou mais ça se trouve c'est pas du tout ça, ça se trouve je suis à côté mais mais je sais pas parce que c'est incroyable bleach aussi tu vois c'est incroyable ça, ça me fait rêver c'est ça en fait ça me fait rêver au premier sens du terme mais du coup plus sérieusement donc c'est Shinigami qui essaie d'ouvrir le portail et qui arrive pas et pendant qu'il communique avec Ichigo ils se font attaquer par Jidambo c'est l'espèce de grand singe là qui gardait la porte ouest et on l'avait vu à l'arc Soul Society quand il gardait la porte et bah du coup là il est contrôlé par un Quincy il attaque les Shinigami là et Ichigo il entend ça en plus lui il pète un câble parce que là il est impuissant il est dans la, dans la boule il, il s'efforce pour sortir, il n'y arrive pas. Biakouye s'est fait vaincre, Rukia s'est fait vaincre, Renji, et il veut pas qu'il y ait plus de morts encore, et il veut participer à cette guerre en plus. C'est l'espoir de cette guerre parce que lui, on peut pas lui prendre son Bankai ça veut dire Il peut avoir une grande importance dans cette guerre, mais le problème c'est qu'il est bloqué, et donc je pense qu au prochain épisode, il va réussir à sortir à mon avis, puisque ça faut quand même qu'il ait son rôle dans cette guerre, quoi. Sinon, à côté, il y a Kenpachi, c'est vrai, Kenpachi, il est arrivé en plus devant Iwatch, e et le mec, le blond là, avec... lui je connais toujours pas son nom, mais je sais que je l'appelle le blond de toute façon. Maintenant, vous savez je parle et du coup il y a kenpachi il est venu les voir déjà il avait les trois cadavres sur le sur le corps il a dit les trois quince là je les ai vaincus vos trois stern reader hop ils sont finis tôt lui je l'ai battu comme ça parce qu'il s'est transformé en géant et lui s'est transformé en moi je l'ai vaincu bref il les a enchaînés tous les trois et du coup il vient voir i watch et lui disent toi leur chef là viens viens on va on va se confronter et il vient directement provoquer i watch et ça que j'aime bien avec Kempachi, c'est qu'il a une personnalité frère ça fait du spectacle quand il est là tu sais qu'il va se passer des dingueries et il y a de l'action etc et ça c'est bien et du coup le blond il avait dit à kenpachi il me semble que t'es quelqu'un de fort etc lui il a dit eh, ferme la tête d'andy bouge pas quoi j'ai envie de parler à i e watch il lui a mal parlé j et quand j'étais surpris aussi c'est kempachi frère lui il a vraiment il a aucune barrière il a aucun filtre et vraiment c'est un personnage qui est incroyable et du coup il commence déjà à se confronter avec i e watch il, il lui a foncé dedans et i e watch il s'est protégé avec son bras donc si il a dû se déplacer pour se protéger puisque avant il nous était présenté comme euh, c'est rien que par la pensée il peut faire exploser des gens de l'intérieur il peut les faire imploser et les tuer donc là s'il doit se déplacer ça montre quand même que Kempachi il est puissant et que du coup il va pas le prendre à la légère pendant ce combat donc ça vraiment, c'était incroyable. Iwachi Kempachi, la confrontation. Et à côté, il y a Izagi qui se battait contre Bercy, donc le stern writer de la lettre O. Et en fait, il nous est, ce combat, on l'avait déjà vu un peu avant. Tu sais, on avait juste pendant une petite seconde, on l'avait vu. Mais donc, tu c'était pour nous dire regarde, là, ils sont en train de se battre. Et là, du coup, on voit ce combat et on voit que Bercy, il est clairement en train de le dominer. Et il a dit clairement hein, que c'est lui. Lui, c'est un Quincy masqué. Et il a fait partie de ceux qui ont tué sasakibé Et je crois carrément plus, c'est lui qui a lancé l'attaque contre sasakibé Et avant, du coup, je me posais la question les Quincy masqués, est-ce qu'ils cachent quelque chose Est-ce que c'est espèces particulières, ils ont un pouvoir caché ou quoi Donc lui c'est pas le cas, mais peut-être que les autres c'est le cas quand même. Donc moi quand même j'ai envie de garder espoir, j'ai envie de me dire que les Quincy masqués, ils, ils cachent quelques chose. So oh, j'arrive pas à parler. Et à Bercy qui veut lancer un projectile sur Izagi, sauf que le projectile il se fait décaler par Yamamoto. Et Yamamoto il arrive et il sauve Izagi. Carrément plus il est surpris quand il le voit. Et Bercy il prend Yamamoto, il, il le prend pour n'importe qui. T'sais, il s'imagine tout puissant et tout face à lui. Parce que Yamamoto en réalité il a pas montré ses pouvoirs. À part à l'arc un peu à l'arc Karakura, sinon il a pas vraiment prouvé ses pouvoirs. Tu vois c'est un mec plutôt discret etc. Là y a Bercy qui prend la confiance, qui lui dit « Ouais, de toute façon, je vais te battre facilement, etc. » Avec le banquet de Sasaki B. Et on a eu le flashback de Sasakibe qui devait être à l'épisode 2, quand les Queen Masqués, justement, ils sont venus et qu'ils l'ont tué. En plus, j'ai vu sur une vidéo de Mon Corvo, d'ailleurs, qui font de très bonnes reviews, que c'est dommage qu'ils qu aient pas montré ce flashback, et que du coup, cette intrigue par rapport à Sasakibe. Il on pas eu alors que du coup si en fait c'est juste que ça a été réalisé d'une autre manière et pas dans la même chronologie que le manga et donc là on a eu le flashback Sasakibe qui qui a toujours admiré Yamamoto qui s'est battu pour lui qui a perfectionné son bankai pendant quasiment toute sa vie pour au final mourir comme ça d'un coup sans avoir pu l'utiliser en fait c'est ça le truc il a pas pu utiliser son bankai et du coup lui il utilise ce bankai pour attaquer Yamamoto t'imagines en plus Yamamoto il a dit Sasakibe le pauvre il a passé tellement de temps à perfectionner son bankai pour que au final non Yamamoto il s'est pas énervé parce que Sasakibe il a passé toute sa vie à perfectionner le bankai pour qu'il s'utilisait contre lui il a dit, il a passé toute sa vie à perfectionner ce Bankai Pour qu'il soit finalement déshonoré Par Bercy qui, qui a même pas su l'utiliser correctement Qui a lancé une attaque sur Yamamoto Mais lui il n'a pas la force pour maîtriser ce Bankai Il y a, a eu très très peu de capacités qui ont été utilisées Et donc c'est ça qui a eu plus énervé Yamamoto Et donc il s'est énervé et, et directement paf Shikai Il a brûlé, il a carbonisé direct Bercy en quelques temps C'est bon, il, il était mort, donc vous imaginez la température Forcément, il s'est fait instant de carboniser Après il a foncé dans le Tei Tellement il était énervé, son, son Ryatsu est raisonner, Kiurako il l'avait dit, son il résonne dans tout le Tei et ça a motivé tout le monde. Puisque en plus avant, les, les Shinigami, ils étaient présentés plutôt en position de faiblesse. Là en plus on voyait qu'ils reculaient alors que normalement, ils doivent donner leur vie pour protéger le Tei. mais là ils reculaient face au Quincy alors que là, ils se relèvent. En plus, Baster elle était surprise parce qu'ils étaient tous couchés et d'un coup ils se relèvent. Elle comprend pas d'où elle leur vient cette énergie. Et même il y a Toshiro qui dit, regarde, on voit tous les efforts qu'il est en train de faire, y a Yamamoto, on peut pas laisser faire tout ça tout seul. Donc lui, il prend ça comme une motivation. Et en plus, y a Yamamoto, il a dit, je vais tous les vaincre, tous ces Quincy, je vais tous les vaincre. Donc, donc on voit que lui c'est plutôt un leader qu'un chef c'est à dire que au lieu d'être celui donc eux ils travaillent pour lui ils le défendent et tout lui il va de l'avant il motive tous ses soldats et on voit qu'il a un bon rôle et il tient bien son rôle et ça franchement c'est bien donc Yamamoto franchement c'est un goat la vérité et donc là les Shinigami ils sont tous motivés et je me dis qu'au prochain épisode là on aura du combat incroyable parce que du coup par rapport à tout ce qui se sont pris ils vont relancer l'assaut et ça va être incroyable et moi je pense Ichigo au prochain épisode je pense Ichigo il va attaquer Asnot pour venger Byakuya Renji et Ru... non oui Rukia il va même attaquer celle qui a battu Rukia Vraiment ça va être ça prochain épisode qui va être incroyable J'en suis sûr Et du coup je vous propose juste ici de voir ma revue de cet épisode 6 Du nouvel arc de Bleach qui est vraiment incroyable Franchement il n'y a aucune déception Tout correspond à mes attentes et ça fait plaisir Donc bon visionnage et à tout de suite